Salut à tous, alors vous vous en doutez peut-être, d'une part je suis en vacances, d'autre part je ne passe pas le brevet, ce qui fait que je suis pas mal occupé à droite à gauche, je vadrouille un petit peu, du coup pas de vidéo et euh, du coup pas de cards. Alors cards, il y a la nouvelle saison qui vient de commencer, je me suis dit que j'allais quand même entre deux, euh, entre deux vadrouilles, euh, faire l'ouverture des packs que j'avais récupérés euh, suite à, aux récompenses de la saison précédente, et puis voir s'il y avait des choses potentiellement intéressantes, euh, sachant que moi il me faudrait impérativement le B-17, et le Léopold, sont euh, deux grosses cartes, hein, des cartes très rares, des game breakers, que j'aimerais avoir en fait pour essayer, euh, essayer différentes techniques, différents decks que j'ai déjà construits, <coughs> Pardon. Déjà construits, mais euh, pour lesquels il manque justement cette carte, ce, ga ce game breaker autour duquel tout va tourner. Vous le voyez, j'ai 10 packs. 10 packs, c'est-à-dire un par nation, puisque pour chaque nation, j'étais devenu film Marshall. Plus un autre. Euh... Parce que j'ai gagné suffisamment de rangs, je crois. Puisque que c'est un pack bonus pour chaque nation pour laquelle vous êtes field marshal. Et puis des packs au fur et à mesure que vous débloquez des rangs. Donc c'est parti, ça va être sûrement l'unboxing le moins sexy du monde. Parce que déjà il n'y a pas beaucoup de packs, que je ne les ai même pas payés. Et puis que généralement je trouve que le jeu est assez peu généreux en termes d'élite. Ou en tout cas moi je n'ai pas de chance. Voyons ce qu'on peut avoir. Donc là on commence avec les cartes japonaises. Et... On commence avec du limité, alors je m'attends pas à grand chose, cette carte-là m'avait déjà fait potentiellement du mal. Ce qui est intéressant chez les japonais, c'est les cartes à zéro, une fois qu'elles sont posées, euh... bah, si vous posez le nom, vous créez le surnom, puisque déplacer les troupes et les faire attaquer ne vous coûte rien. Jusque-là, pas de surprise, standard, standard, ouais, bon. Sachant que la 2-2 de de Fury est pas mal du tout. Alors, mon pack russe, pas beaucoup mieux, hm. vraiment pas beaucoup mieux. Bon, allez, Katyusha. Je crois qu'il m'en manquait une de Katyusha. Ça reste... Euh, ça paye pas de mine et visiblement... Enfin, manifestement, quand vous l'avez face à vous, c'est toujours quand même une plaie en début de partie. Pourquoi pas. Alors, niveau anglais, qu'est-ce qu'on va avoir Du très classique. Du très classique. Ok, bon, et eh bah ben, ça vaut le coup d'être Phil Marshall. Euh, allemand, alors c'est là qu'on pourrait espérer avoir un Léopold, si on était fou. Bon, L'avantage, c'est que j'ai récupéré pas mal de ressources, là, de fragments, donc je vais pouvoir créer euh, une carte élite, ça va être 400 et quelques, donc je n'y suis même pas. J'avais dépensé beaucoup de ces, ces ressources-là pour créer euh, tout ce qui était Commando et, et Night Raid euh, la saison dernière pour pouvoir faire mon, mes packs Commando, que j'aimerais vous montrer bientôt d'ailleurs, mais il me manque des trucs, là, enfin, c'est pas avec ce que je récupère ici que je pourrais faire ce que je veux, il me manque quelques cartes pour avoir vraiment des decks rigolos à vous présenter. Mais bon, ça va être, je pense, assez pauvre. Donc il va me rester 5 packs euh, complètement aléatoires. Là, on cherche l'élite. Hein. Ou le spécial, éventuellement. Ah ouais, j'en avais qu'un. Mais je m'en sers pas, donc... Euh, J'ai du mal à voir en quoi ça va euh, être mieux qu'un convoi classique, finalement. Parce que ça va vous poser une carte euh, aléatoire, comme c'est écrit sur, le, sur la ligne du support. Et ça va en mettre une de votre main. C'est des cartes qui coûtent 3 ou moins. Et en américain, vous avez euh, bah, beaucoup de choses... Euh, Plutôt inutile, pas game changer en tout cas, si je voulais employer un autre anglicisme. Donc, du coup, je préfère largement le convoi classique qui va me donner des cartes que je pourrais utiliser ou pas, plus que d'exposer bah, une 2-2 de de quelconque euh, à mon adversaire. Alors, j'ai encore une spéciale là, euh, que je ne connais pas, que je fais une carte pour chaque unité que vous avez déployée ou ajouter ce tour. Ouais, ok. Puisque là pas de quoi sauter sur son siège non plus. Bon, ça, on en a jamais assez. Moi, j'en avais assez. J'en ai le maximum, mais ce sont des bonnes cartes. Il est vrai. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ce côté hype en, en début de saison, quand vous récupérez des récompenses. Finalement, on voit que c'est euh, assez pauvre. Il n'y a pas une garantie d'élite ou un truc... Euh, un truc dans le, ce goût-là. Ce qui fait que vous pouvez euh, atteindre le rang que vous voulez. Bah, vous aurez des packs. Et si vous n'avez pas de chance, bah, vous aurez euh, finalement... Euh, Quelqu'un qui n'arrivera même pas à fil marshal sur une seule nation pourra avoir mieux que moi. Assez facilement. Ouais, alors ça, ça valait le coup d'en crafter 50, mais bon. Une fois que c'est fait, c'est fait. L'avantage, c'est que je vais monter mes ressources. C'est que peut-être que je pourrais crafter une élite au final. Tristement standard. Il me reste combien C'est le dernier, je crois c'est pas mal potentiellement ouais, c'est cher c'est cher à poser surtout la recherche d'artillerie un peu intéressante la plupart des artilleries ont très peu de défense on se détruit très facilement en bon, 3 c'est pas énorme mais c'est mieux que la plupart des artilleries qu que je peux avoir à hein. voir si ça peut rentrer dans un deck Après, elle est pas mal hein. essayez c'est fini voilà salut non bon alors je vais vous montrer rapidement ce que j'avais en tête j'ai deux euh, deux decks surtout sur lequel je travaille. Alors, le kamikaze en dos, c'est euh, le, le mélange entre les commandos, donc le char MK2, vous savez, qui vous fait, qui vous fait piocher à chaque ordre euh, britannique, plus les commandos qui infligent un dégât aléatoire à chaque ordre. Euh, Mélangez ça, et au lieu de le mélanger avec euh, ce qui se fait beaucoup, ça va être de l'allemand ou n'importe quoi, on mélange avec du japonais, et on essaye de poser un maximum de ces avions, alors il y en a deux, qui augmentent les dégâts des ordres, histoire euh, de le combiner avec un kamikaze, et donc du coup vos kamikazes peuvent. Causer 2, 3, 4 dégâts par carte Sachant qu'il y en a 8 dans le deck quand vous voulez le kamikaze Et c'est assez intéressant or celle-là est complètement accessoire pour le coup dans ce deck là Et alors il y a Deux types de cartes qui augmentent les Les dégâts des ordres Donc le, le Last Ride pour avoir les 8 kamikazes Elle est là qui vous donne donc la carte que vous voyez ici Qui est gratuite hein, Qui vous fait euh, qui fait tourner la pioche Voilà alors moi j'ai celui-là Et il y en a un autre qui est moins cher que je n'ai pas du tout Que je crafterais du coup peut-être là pour, pour les besoins de ce deck parce que celui-là à 6 c'est quand même cher sachant que euh, du 3 d'endurance de, euh, n'importe quel removal allemand, allemand ou japonais quasiment s'en débarrasse en un coup euh, les removal russes non puisqu'ils sont souvent focalisés sur les, les unités terrestres ce qui fait que les russes sont très faibles face aux avions mais bon ça fait cher 6 ça vous bouffe la moitié d'un tour au mieux et du coup euh, bah, ça fait moins d'ordre à poser par la suite et il suffit que celui-là puisse être détruit facilement et puis bah c'est terminé quoi. vous pouvez même pas en profiter l'intérêt ce serait, je l'ai pas fait je crois d'ajouter des interceptions qui contre les ordres mais, mais je dis peut-être une bêtise parce que je crois que l'interception ah si, si si j'aurais pu mettre des interceptions éventuellement pour bloquer des ordres mais ça fait encore un, un API de plus donc il vous reste plus que au, au mieux 5 crédits pour ensuite lancer vos ordres c'est faiblard donc il me faudrait, je sais plus comment il s'appelle cet, cet avion c'est même un petit bombardier je crois euh... Il doit pas être loin, s'il est là, voilà il est là, il ne coûte que 4, et en plus il encaisse plus, donc voilà c'est ça qu'il faudrait que je crafte, euh, à 80 je vais pouvoir les crafter je pense, je vais voir mes priorités mais je suis bien monté avec ce deck là. Et donc on a deux decks sur lesquels, là par contre, il manque beaucoup de choses, le Proto Train, je l'ai euh, tiré d'un site assez intéressant qui est un site anglais qui donne pas mal de bonnes idées de decks, j'aime pas la façon dont il joue, souvent je vais pas mal remodeler ce qu'il va faire dans le détail en tout cas, euh, changer les finitions, mais c'est un site que je vous mets en, en, en description si ça vous intéresse qui donne quand même des bonnes bases de decks en disant tiens on pourrait faire un deck sur ce thème là qui m'a inspiré sur le deck noyade qui n'est pas fini parce qu'il me manque encore des, des éléments dedans. Euh, le deck proto-train qui a l'air rigolo mais où il me faut euh, la carte du train dont le nom m'échappe, mais que je vous mettrai euh, en... après le tournage. Voilà, en tout cas ceci était intéressant. Là j'ai deux decks qui ont l'air super rigolos mais qui sont très exigeants en élite. Et il va falloir euh, bah, que je dépense un petit peu de, de ce que j'ai gagné là en ressources pour avoir au moins des, des cartes rares, là, des limited voir si je peux faire quelque chose d'intéressant sinon on montrera tout simplement euh, bah, on montrera ce qu'on a à monter là du coup hein, pour arriver au fil Marshall et au fil de ça avec l'émission peut-être qu'on pourra euh, ouvrir le, po le pack qui nous donnera le fameux Léopold dont on a besoin, le B17 quelque chose qui nous ferait euh, bien plaisir et qui nous ferait bien avancer sachant qu'ici on... il suffit de jouer un petit peu british et j'aurai déjà de quoi acheter deux packs. voilà c'est tout pour le radotage des vacances je vous souhaite du coup de bonnes vacances bon courage si vous êtes euh, encore assez jeune pour passer le brevet ou plus âgé peut-être aussi, et qui passait le brevet à retardement. Je reviendrai je pense à la fin du mois avec un petit bilan sur ce qu'auront pu, euh, qu pu donner mes pérégrinations, mais je ne jouerai pas énormément ce mois-ci. Donc profitez bien, euh, profitez du soleil tant qu'il y en a, et je vous dis à très bientôt. Ciao